Bonjour, alors aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle le centrage des verres. C'est une des choses les plus importantes pour votre confort. Il faut savoir que les, tous les verres ont ce qu'on appelle un centre-optique. Ce centre-optique il faut le mettre face à, à votre œil, face à la pupille, très exactement, de telle manière à ne pas engendrer des effets prismatiques et dans le cadre des verres progressifs, alors là, un inconfort sur la vision de loin ou la vision de près. Ce centrage, il se fait de deux manières, enfin de deux manières, dans, dans, dans deux paramètres. En largeur et en hauteur. Ce qui, évidemment, euh, paraît assez logique. Toutes ces mesures doivent être faites sur la monture portée avec un port de tête naturel. C'est ça le, le, le plus dur entre guillemets pour nous, mais bon, on arrive à le déceler avec l'habitude. Euh, C'est que quand on vous demande de, de, de vous tenir face à nous, pour prendre les mesures, vous avez tendance à vous mettre un petit peu au garde-à-vous. Donc non, il faut éviter. Euh, il faut avoir un port de tête naturel, puisque après les lunettes, vous allez les porter euh, avec votre port de tête naturel. Euh, ce qui paraît finalement, une fois qu'on l'a dit, assez, assez logique. Alors pour ça, on utilise des, des outils, des outils de prise de mesure. Euh, anciennement, on utilisait, vous savez, le, le, le boîtier où vous regardiez la, la lumière verte, et maintenant, on utilise quand même, on est, on est passé au numérique. Hein. Euh, des outils comme ceci qui permettent, vous voyez, d'avoir des mesures au dixième de millimètre. Oui, on travaille au dixième de millimètre. C'est-à-dire que, euh, ouais, c'est ultra ultra précis. Pourquoi ça doit se faire sur la monture portée Parce que tout simplement, on peut avoir euh, si je prends la mesure comme ceci, sans les lunettes. Je vais mesurer effectivement les, ce qu'on appelle les demi écarts. Mais euh, si vous avez, je sais pas, une légère brosse sur, sur le nez, euh, bah, la monture va se décaler déjà J'exagère hein, évidemment. Va se décaler d'un côté ou de l'autre, et évidemment le centrage reporté va, euh, ne va vous n'allez plus être confortable. Vous n'allez plus être en face. Pour les verres progressifs, c'est encore plus important d'avoir la hauteur, même si elle est importante également sur les verres euh, que de loin ou que de près. Euh, pourquoi Parce que dans le, on cale le, donc le, en face de votre œil la zone de centrage qui va correspondre évidemment à la vision de, la vision de loin. Et plus on va descendre dans le verre, plus vous aurez la vision de près. Si on centre trop haut, exactement comme ça par exemple, eh ben, vous allez vous retrouver de loin dans la zone de vision intermédiaire et donc vous n'allez pas être confortable. Si je descends trop bas, j'exagère hein, en bougeant la monture évidemment, mais si je descends trop bas, vous allez avoir... Vous allez devoir, j'allais dire, pour regarder de près, besoin de fortement relever la tête pour aller chercher dans le bas du verre. Donc, ça participe énormément au confort, en plus d'autres paramètres optiques. Mais là, ça devient un petit peu plus technique pour éviter les diplopies, pour éviter plein de choses. Et faites attention à ça, c'est ultra important. Et, euh, et le centrage participe en grande partie au confort visuel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt chez Atalaistre. Allez, au revoir.